Comment réussir son business de cake design Bienvenue sur ma chaîne Cake Entrepreneur, la chaîne qui aide les cake designers à se lancer et à réussir leur entreprise dans la vente de gâteaux décoratifs. Si tu as cl cliqué sur cette chaîne, c'est que tu t'intéresses au cake design et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses particulièrement au côté entrepreneurial des, de la vente de gâteaux et ça sera l'objet de cette vidéo. Vidéo. Alors moi je te dis bienvenue sur la chaîne, je suis euh, Fanny Wamara, euh, pâtissière et cake designer, je suis euh, biologiste de formation et je me suis reconvertie dans la pâtisserie d'événements euh, comme vous pouvez voir sous la photo, donc tout ce qui va être gâteau décoratif pour les événements de la ville Au travers de cette chaîne je souhaite surtout aider les cake designers qui se lancent euh, et celles qui se sont déjà lancées mais de manière euh, euh, non... Euh, n'ont réfléchi euh, pour qu'elles puissent maintenant développer leur entreprise de vente de gâteaux euh, sur mesure en appliquant euh, des méthodes assez simples, assez intuitives, mais euh, nécessaires pour avoir une visibilité sur ce qu'on fait et où est-ce qu'on va. Donc, dans cette vidéo, je vais parler du... Euh, de, je, vais, je vais essayer d'expliquer de, comment est-ce qu'on peut réussir son business de cake design avec des éléments assez simples. Euh, ce que je sais, j'ai pu constater euh, au cours de, mes, de ces précédentes années que beaucoup de cake designers, beaucoup de cake designers en fait, euh, se lancent sans avoir pensé à leur entreprise. Et euh, résultat de cela, au bout de quelques années, au bout de 3, 4, 5, 7 ans, euh, je vois dans des groupes beaucoup de personnes qui abandonnent parce qu'elles sont épuisées, parce qu'elles n'y arrivent plus. Euh, parce que c'est compliqué de vendre les deux bouts. C'est la réalité de ce, de ce domaine, le cake design, car c'est un, un, de la pâtisserie, certes, mais euh, contrairement au, à la pâtisserie traditionnelle, les gâteaux décorés mettent beaucoup de temps de réalisation. Et ce qui pêche, c'est qu'au euh, manque de visibilité et par passion, bah, beaucoup se lancent, euh, commencent, sans avoir pensé à long terme à comment est-ce qu'on va faire pour en vivre et au bout d'un moment, elles sont épuisées parce qu'elles bah, ne tiennent plus la santé à euh, euh, ses limites. Et on ne peut pas euh, travailler sans dormir, travailler euh, euh, sans compter ses heures, travailler sans, sans être payé et, euh, et penser qu'on pourra euh, euh, maintenir l'entreprise pendant très longtemps, ce qui n'est pas possible. Euh, ça m'a semblé nécessaire de faire cette vidéo, d'où le fait que... J'ai intitulé euh, ce, ce, cette, cette vidéo « Comment réussir dans son business de cake design ». Donc avant, c'est une vidéo qui va permettre de se poser des bonnes questions avant de créer son entreprise. Donc euh, avec des points à éclaircir et surtout un business plan pour être éclairé dans ce qu'on va faire après. Donc comment ça va se passer Je vais aborder cinq points. Et on essayant de détailler un petit peu chacun des points. Et pour moi, je pense qu'avec ces cinq points, on peut se dire euh, comment est-ce que je fais, est-ce que je me lance finalement ou est-ce que j'attends encore euh, pour être sûr. Donc c'est un peu l'objet de cette vidéo. Sans plus tarder, je vais d'abord commencer à vous montrer des captures d'écran euh, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux euh, de personnes qui se sont lancées et qui ont juste abandonné parce qu'elles n'en pouvaient plus. Exemple numéro 1. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir lire le texte en entier. Exemple numéro 2. Voilà. Et ce sont des exemples récents, donc c'est-à-dire qui, qui datent de, de, du mois de janvier ou de décembre. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Donc, j'ai 5 points à aborder. Le premier point, euh, pour moi, qu'il faut se poser, c'est que vais-je vendre dans la vente de gâteaux, il y a plusieurs types de gâteaux. Il y a les gâteaux euh, décorés avec de la pâte à sucre, des gâteaux décorés sans pâte à sucre, donc forcément ça met moins de temps qu'on ne met pas de pâte à sucre. Il y a euh, les entremets, il y a les macarons, euh, il y a les pop cakes, il y a les cupcakes, il y a des biscuits décorés, il y a des macarons décorés, il y a des pop cakes décorés. Disons qu'il y a une infinité de pâtisseries possibles à faire. Bien évidemment, tous ne sont pas rentables au même niveau, tous ne mettent pas le même nombre de temps à faire. Alors la question à se poser, c'est que vais-je vendre en prenant en compte le temps que ça met, la rentabilité, parce que à combien est-ce que vous allez pouvoir le vendre, est-ce que vous allez souvent le vendre Voilà, toutes ces questions-là sont importantes à se poser avant de se dire quel type de gâteau je vais vendre et quel type de gâteau je ne vais pas vendre et pourquoi je ne vais pas vendre ce type de gâteau-là. Donc c'est important de se le dire parce qu'on ne peut pas tout vendre euh, juste en étant euh, en se posant pas de questions, en ne sachant pas pourquoi est-ce que je vends ça, euh, pourquoi je ne vends pas ça, ou c'est juste pour faire plaisir à, euh, aux clients, certes, mais derrière si on veut faire une entreprise, il y a des questions à se poser comme quel gâteau je vais vendre, et quel, quel sera mon gâteau phare, et quels seront les, les gâteaux secondaires que je vais vendre et en quelle quantité. Voilà. Donc ça c'est la première question. Ou alors, est-ce que vous allez uniquement vendre des gâteaux pour les mariages Parce que c'est des gâteaux qui, euh, certes, prennent plus de temps, mais en même temps, ils ont plus de chiffre d'affaires. Et, euh, et vous pouvez euh, euh, avoir moins de gâteaux à faire, mais avoir un chiffre d'affaires identique à celui qui fera plein de gâteaux d'anniversaire de 15, 20, pas À partir de combien est-ce que vous voulez prendre des commandes Est-ce que vous allez prendre des commandes à partir de 25 euros Ce qui me semble un peu, euh, un peu désolant. Donc, si vous prenez un gâteau qui vous met 3 heures et que vous le faites payer à 25 euros, vous n'êtes déjà pas rentable. Donc, Donc posez-vous la question à savoir, à partir de, con... à partir de quel montant j'accepte une commande Et cette question-là, elle va dépendre du nombre de temps que vous allez mettre au minimum pour réaliser la commande. Donc, si votre gâteau le plus petit ou le plus simple à faire prend 5 heures, vous saurez que vous ne pourrez pas prendre une commande en dessous de tel montant. Donc, c'est voilà les questions à se poser pour savoir vais-je vendre Et pourquoi vais-je vendre ce type de gâteau Et pourquoi ne vais-je pas vendre tel type de gâteau la, le, le deuxième point, à qui vais-je le vendre Donc, à qui vais-je vendre mon gâteau À qui vais-je vendre mes gâteaux euh, Et où est-ce que je vais les vendre Donc, le, la question de se dire à qui vais-je les vendre C'est-à-dire, est-ce euh, que vous allez vendre uniquement aux mariés Vous allez prendre toutes les, les entreprises Allez-vous vendre aux, aux, aux enfants, donc les anniversaires, baby shower, ou alors vous allez faire tout le monde va, Voilà un, un, un, un certain nombre de questions qu'on peut se poser pour se dire qui est-ce que je veux toucher, à qui est-ce que je veux vendre mes gâteaux, pour qui est-ce que je veux travailler Sachant que les entreprises en général, ils ont euh, plus de sous à, à mettre dans des gâteaux ou dans tout ce qui va être les événementiel qu'un particulier pour un anniversaire. Encore les mariages, ça peut se confondre parce qu'ils ont un budget spécialement pour le mariage et donc il peut en mettre un peu plus que pour un gâteau d'anniversaire par exemple. Donc, et par la question, la, question, la question à se poser en se disant, où vais-je vendre mes gâteaux C'est-à-dire, est-ce que vous allez vendre votre gâteau uniquement dans votre commune ou est-ce que vous allez vendre le gâteau dans votre département, dans votre région ou au niveau national, il y a même des designers qui font des qui vendent au niveau international. Bien évidemment, c'est des personnes déjà assez connues, qui ont un certain nombre d'expériences, qui peuvent vraiment le faire sans problème. Bien évidemment, aux frais de, du client. Donc voilà, la question à se poser où veillons les gâteaux Et bien sûr, tout va dépendre du nombre de personnes que vous voulez toucher. Si vous êtes dans une grande ville comme à Paris, euh, je pense que c'est clair, largement suffisant de se limiter à son département ou alors à la région. Mais si on est dans une zone où il y a beaucoup moins d'habitants, il peut être avantageux de se dire euh, bah, comment faire pour essayer de toucher un petit peu les zones voisines. Donc ça va dépendre de votre étude de marché pour savoir vraiment euh, quel est votre potentiel de, de, de, de prospects, de personnes qui sont susceptibles d'avoir un anniversaire, un mariage... Euh, des naissances ou alors les entreprises autour de vous. Donc, essayer d'avoir des chiffres pour savoir euh, bah, bah, combien de personnes euh, euh, j'ai euh, potentiellement dans ma zone choisie. La troisième question, ou le troisième point, sera de se dire bah, quel sera mon positionnement. Dans, dans, dans ce que je vais entendre par là, c'est euh, euh, se demander bah, qu'est-ce qui va me différencier de la concurrence euh, Qu'est-ce qui fera que moi je serai euh, différente des autres et que je ne serai pas vraiment en concurrence directe parce que moi je propose ça, euh, que l'autre ne fait pas ou que j'ai fait tout cela en plus que l'autre n'a pas. Ça peut être qu'au niveau de, de, de, votre, de vos ingrédients, Donc, par exemple, on peut se positionner carrément en bio, on peut se positionner en vegan, on peut se positionner en sans-gluten, ou alors en, en plus par rapport à votre style. Euh, votre style artistique, vous pouvez, vous pouvez souligner en termes de finition, vos gâteaux seront uniquement avec la pâte à sucre ou bien sans pâte à sucre ou bien uniquement des cakes, enfin, il y a plein de choses qui, qui, qui euh, peuvent permettre de se différencier euh, de la concurrence et ainsi euh, avoir une, euh, une certaine euh, un certain pool de clients qui ne seront pas en concurrence avec vos collègues d'à côté ou de la ville d'à côté, etc., pour la quatrième euh, question, le quatrième point, ce sera euh, le business plan. Les chiffres pour m'ouvrir les yeux. En effet, on peut penser à plein plein plein de choses, on peut vouloir faire plein plein plein de choses, euh, mais il n'y a rien de comparable aux chiffres. Parce que quand on commence à chiffrer les choses, on sait tout de suite si on est un peu dans, les, dans la lune, dans les étoiles, ou si on peut on doit redescendre sur Terre pour se dire, bon, euh, c'est pas possible, je pourrais pas faire ça parce que ça ne sera pas rentable. Et le but, ce n'est pas de, de, de travailler euh, en étant à perte, comme une bénévole, euh, mais de travailler pour gagner ma vie ou pour vivre, tout simplement. Du coup, la, la partie du, de, du business plan où il faut chiffrer tout ça, elle est très importante. Je vous donne juste quelques clés pour, euh, pour les questions à se poser, par exemple. Euh, premièrement, lister ces charges fixes, c'est-à-dire quelles seront mes charges fixes. Les charges fixes, c'est tout ce que vous allez devoir payer lorsque vous allez lancer votre entreprise, que vous ayez ou pas vendu de gâteau. C'est-à-dire que même sans vendre un seul gâteau, vous allez devoir euh, payer ces charges-là. C'est ce qu'on appelle les charges fixes. Ensuite, vous allez devoir lister vos charges variables. Ce sont les charges qui ne seront possibles uniquement que si vous vendez un gâteau. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de gâteau à vendre, euh, ben vous n'avez pas du tout ces, ces charges-là à payer. Donc, c'est ce qu'on appelle les charges variables. Donc, à combien je vais vendre mon gâteau Donc, essayez de prendre un gâteau phare, un gâteau, un prototype que vous voulez vendre au maximum. C'est votre gâteau, vraiment le... le euh, c'est le produit central que vous, vous allez vendre le plus. Donc, prenez ce produit-là, ce gâteau-là, qui sera votre gâteau phare, votre prototype, et vous vous demandez alors à combien est-ce que je vais le vendre. Donc, vous allez le vendre par rapport au temps que vous mettez, aux ingrédients et aussi euh, à la demande, ou bien à votre expérience, votre qualité, de quelques designer, vos finitions, etc., qui sont aussi des, des éléments à prendre en compte dans le prix de votre gâteau, dans les saveurs, votre expertise, etc. Donc, voilà, vous avez votre prix. Vous savez à combien vous allez vendre votre gâteau phare. Euh, maintenant, la question à se poser, c'est de se dire combien euh, de pièces, bah, combien d'exemplaires de ce gâteau je vais devoir vendre pour être à l'équilibre. Vu que vous, avez, que vous avez calculé vos charges fixes et vos charges variables, vous savez vraiment combien euh, vous allez euh, devoir dépenser et vous allez vous poser la question de savoir et bon, combien de gâteaux euh, de tel modèle je vais devoir vendre pour pouvoir être à l'équilibre pour pouvoir m'en sortir et vous allez avoir un chiffre. Prenons un exemple. Disons que mon gâteau phare, euh, c'est mon gâteau que j'aime bien, euh, que j'ai appelé euh, Marabia Cake. Voilà, euh, bah je vais le vendre, disons je le vends à 120 euros, euh, etc. Et que je prends un chiffre comme ça, hein. c'est pas des chiffres exacts, mais c'est juste un exemple. Je, je, disons que j'ai des charges qui sont, euh, disons que mes charges par mois sont à, disons 4000 euros, 4000 euros par mois, et mon gâteau, euh, je le vends à 120 euros. Je fais 4000 divisé par 120, il me faudra vendre 33 euh, gâteaux comme cela par mois pour pouvoir être à l'équilibre. Donc, je sais que si je ne vends pas 33 gâteaux par mois, euh, je ne pourrai jamais y arriver. Donc, voilà un exemple un, un pour exemple vous illustrer euh, comment les chiffres sont assez parlants. Ensuite, quand je sais qu'il me faut vendre 33 gâteaux euh, par mois de ce modèle-là pour pouvoir être euh, dans mes frais, la seconde question à se poser, c'est se dire, euh, est-ce que je vais être en capacité de faire 33 gâteaux euh, toute seule par mois parce qu'imaginez que, que ce gâteau-là, par exemple, je mets 10 heures à le faire. D'accord Je mets 10 heures à faire ce gâteau. Donc, 33 euh, multiplié par 10, ça fait 330. Vous me suivez. Donc, il me faudra 330 heures dans le mois pour pouvoir être à l'équilibre. Disons que je travaille 10 heures par jour et que je travaille 25 jours dans le mois. Disons que j'ai 250 heures de travail par mois. Et là, il me faut 330 heures pour faire ce gâteau. Je sais tout de suite que je ne pourrais pas faire ce gâteau euh, toute seule. Euh, je ne pourrais pas faire 33 gâteaux toute seule en étant à 10 heures par jour et à 25 euh, jours par mois. Il faudra que je travaille beaucoup plus. Maintenant, il faut savoir, il faut se demander, est-ce que je suis prête à travailler beaucoup plus Jusqu'où je suis prête à travailler beaucoup plus Est-ce que je suis prête à aller jusqu'au jusqu jusqu jusqu moment de sacrifier mon sommeil Sacrifier ma famille Sacrifier euh, du temps Donc il faut savoir jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour arriver à cet équilibre-là. Si vous voyez que c'est trop compliqué que vous ne pourrez jamais, même si vous arrêtez de dormir, vous ne pourrez jamais faire ce nombre de gâteaux, c'est que vous vendez trop bas vos gâteaux. C'est que vous ne les vendez pas assez cher, tout simplement. On ne pourra pas faire euh, tirer par les cheveux, on ne pourra pas faire un miracle, c'est que le gâteau, il n'est pas vendu au prix juste et que c'est juste pas possible. Sinon, vous allez vous, vous, vous, allez vous épuiser et au bout d'un moment, vous allez bien comprendre que euh, vous n'y arrivez pas à joindre debout parce que vos gâteaux ne sont pas vendus assez cher et que vous n'avez plus, plus du tout d'énergie, vous êtes fatigué, vous êtes malade, vous avez travaillé comme une dingue et vous n'arrivez toujours pas à survivre. Un autre point intéressant à savoir, c'est que quand vous avez votre taux euh, d'heures par mois, sachez qu'il faut, il est recommandé d'accorder 80% de son temps à la production et, et réserver au moins 20% de son temps pour la prospection, c'est-à-dire pour aller chercher de nouveaux clients ou pour fidéliser des clients. Donc 100% du temps n'est pas à mettre dans la production du gâteau, mais il faut mettre un pourcentage dans la recherche de clients. Donc voilà pour le, le quatrième point et le dernier point, une dernière question à, à se demander, est-ce que je me lance Après avoir étudi étudié toutes ces étapes, avoir fait mon business plan où j'ai mes chiffres qui m'ouvrent les yeux, la question à, à se poser c'est est-ce que je me lance Dans quel état est-ce que je me lance Si au niveau du point 4, votre business plan n'est pas clair et vous allez euh, travailler comme une dingue sans dormir, ce n'est pas bon. Il faut savoir, euh, il faut revoir vos chiffres, revoir vos gâteaux, revoir vos prix, euh, voilà, revoir vos quantités, ou alors vous associer avec quelqu'un pour essayer de faire une entreprise qui sera pérenne. Voilà ce que j'avais à dire sur cette euh, question euh, qui est comment réussir mon entreprise de cake design. J'ai tellement vu de personnes ne pas réussir, qui découragent énormément sur les groupes que je me suis dit qu'il était important d'alerter euh, les personnes qui ne sont pas encore à ce niveau-là et qui veulent se lancer pour qu'elles sachent comment faire et quel point est-ce qu'elles doivent aborder au préalable afin de, euh, de s'engager en étant pleinement consciente euh, des chiffres et ainsi elles ne pourront pas vendre des gâteaux avec des tarifs tirés dans des, euh, par les chevaux ou bien sortis d'un chapeau au hasard. Donc c'est pourquoi il me semblait important de faire cette vidéo. Euh, J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez trouvé le contenu intéressant. Euh, Laissez-moi des commentaires aussi pour, euh, pour que je sache si ce que je fais est vraiment pertinent, euh, si ça aide, si ça vous aide tout simplement. Euh, sinon, je vais vous dire qu'il y a un, un sondage qui a été euh, crié que que j'ai pu euh, partager cette semaine et que je vous mets aussi en barre d'infos dans cette vidéo pour que vous puissiez y répondre. Il est destiné aux cake designers qui veulent vraiment s'en sortir dans leur business. Euh, ça permettra de savoir quoi proposer euh, pour vraiment euh, s'entraider et aller tous dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas à le compléter, ça prend même pas trois minutes. C'est assez rapide et ça nous permettra de savoir vraiment euh, bah, qu'est-ce qu'on qu qu pourra apporter concrètement comme solution pour euh, vraiment... Euh, aider la communauté de cake designer à s'en sortir. Euh, si vous avez des, des témoignages à apporter, ce serait hyper sympa pour euh, pouvoir aider les autres. Donc si vous avez déjà entrepris dans le cake design, dites-nous pourquoi votre entreprise n'a-t-elle pas fonctionné ou pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne pas euh, et comment est-ce que vous avez fait ou alors comment vous faites pour pouvoir survivre. Laissez-nous votre retour en, en commentaire, ce sera vraiment très utile d'avoir aussi... Euh, des cas concrets de personnes diverses de tout horizon qui pourront euh, partager ainsi leur expérience. Euh, je vous laisse encore euh, le code promo pour le calculateur de tarifs que j'ai fait qui permet de savoir simplement et rapidement comment, euh, à quel prix est-ce que vous pouvez vendre votre gâteau. Euh, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et actionnez la cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Euh, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou sur Facebook ou alors euh, aller sur mon site kekentrepreneur.com où vous allez trouver pas mal d'outils de, euh, de, de, de, de, euh, que je mets sur ma boutique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.